Vous êtes formateur au sein des formations labellisées Grande École du Numérique Alors venez découvrir le MOOC « L'évaluation dans l'acquisition des compétences » afin de renforcer vos connaissances pédagogiques et développer de nouvelles approches adaptées aux apprenants. Réalisé par la Grande École du Numérique, en partenariat avec la Direction de l'innovation pédagogique de l'Université de Lille, ce MOOC vous propose des pistes d'amélioration dans l'évaluation des compétences. Mieux accompagner les apprenants, et leur donner envie de persévérer pour aller au bout de leur formation. Vous y découvrirez également une nouvelle façon d'évaluer efficacement les apprenants grâce à des outils innovants. En réussissant ce MOOC, vous obtiendrez un certificat de la Grande École du Numérique et aurez l'occasion d'échanger avec d'autres formateurs. Inscrivez-vous dès maintenant à ce premier module dédié à l'évaluation dans l'acquisition des compétences et entrez dans la communauté des formateurs GEN.